De la parole, Seigneur. Somme, chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans divers pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, Amen. il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.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 Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les pieds. Tu es vraiment miséricordieux, mon frère. Là où la colère est Seigneur. Tu m'as oublié les péchés, mon Béni sois-tu encore, mon bénévole Dieu, pour ta présence, glorieuse, au moi, pour ton amour, béni, mon Père, puissant, de la grâce, pour réellement ta foi, au notre Dieu. Dieu, pour la simplicité, ton peuple, mon recevoir, parce que tu es grand, mon bénéventé, le mais tu agis puissamment sur le bénéventaire, au Dieu, pour nous ramener davantage aussi à toi, Père. Merci pour ta visitation, notre Dieu. Merci encore pour les chants des cantiques, mon béni, Seigneur, Que le joie, que le grâce, mon béni, Père. pères. va chanter à ton nom, mon Père, et que les un d'amour à ton endroit, mon béni, Seigneur, Seigneur. Pour les chants des cantiques, notre Dieu, Dieu est vraiment digne d'être loué, digne d'être glorifié, Seigneur. D'être adoré, d'être célébré, Seigneur. Ce soir, merci encore, Père, d'avoir touché réellement aussi nos cœurs, Père. C'est vrai, tu es toujours notre bon berger. Nous aimons tant être conduits par toi, Seigneur. Amen. Être éclairé par toi davantage, mon roi. Être nourri par toi, mon bénémoine, Seigneur. Amen. Mais tellement de avec le pâtirage, mon bénémoine, Seigneur. Amen. Oh, que ton nom soit célébré, Seigneur. Oh, nos pas sont conduits par toi, Père. Amen. Merci pour mon frère, merci aussi Amen. pour ma soeur, Père. Merci pour chaque béni, frère et soeur, mon Seigneur. Qu'ils se soient aussi en connexion, Père. Qu'ils soient aussi bénis et protégés, Père Témissant. Dans chaque lieu, dans chaque endroit, je trouve, bénémoine, Père. Et ta main puissante de roi encore, Père, nous avons besoin de te voir à l'œuvre Père, Amen. dans notre vie, parmi ton peuple mon roi. Seigneur, tu es vraiment le Tout-Puissant. Béni sois-tu encore ce soir mon Sauveur. Merci pour les psaumes, merci encore pour la joie du cœur mon béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oh, nous réussissons toujours. Et nous pouvons dire avec autant de joie aussi, comme David pouvait le dire en ce temps-là Je suis dans la joie, à l'homme de la maison de l'éternel. Un jour dans ses familles, au oh. mieux que lui d'ailleurs. Nous sommes heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Amen. dans sa maison en chantant les chants des Sion, hum. reconnaissant effectivement ce que c'est dieux a fait pour nous. Amen. Dieu bénisse notre précieux frère Daniel. Amen. Et c'est vrai que nous, nous avons été très touchés de pouvoir apprendre effectivement que son oncle est factible à vous prié pour lui. Amen. Et nous remercions notre Dieu qui aujourd'hui a eu l'enterrement, mais il est venu quand même pour que nous puissions avoir communion Que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie. Je lui demanderai de venir dire un mot de salutation tout à l'heure. Nous remercions notre Dieu de ce que chaque jour qui passe est un jour qui ne se ressemble pas. Amen. Et nous remercions aussi le Seigneur pour tous nos frères et sœurs de différents endroits où ils peuvent se trouver aussi et qui. Ils désirent réellement que le Seigneur accorde la grâce et qu'ils puissent aussi le, le fortifier, qu'il pourvoient davantage aussi pour euh, leurs besoins. Nous avons beaucoup de frères, nous avons beaucoup de sœurs qui sont vraiment dans le besoin et lorsqu'ils vous appellent dans différents pays, ils vous disent aussi et qu'ils vous expriment effectivement aussi davantage aussi leur reconnaissance à l'endroit du Seigneur pour euh, ce que le Seigneur fait pour euh, et sa parole effectivement aussi dans, dans leur vie aussi. Et aussi le besoin qu'ils ont mis leur cœur pour que nous puissions réellement le porter aussi devant le trône de sa grâce et prier pour eux. Nous implorons la grâce du Seigneur en afin fait qu'il agisse encore davantage. Nous savons que nos frères et sœurs qui sont dans différents pays en connexion, et s'attendent aussi à ce que nous prions pour eux. Il est vrai que lorsque nous, nous demande de pouvoir prier, nous devons réaliser que ceux qui envoient avec requête, ils ont vraiment la foi Amen. quand nous prions, le Seigneur entend. Amen. Et cela est vraiment vrai, ce que le Seigneur, notre Dieu, entend réellement nos prières, quand nous prions pour eux, ils envoie aussi le bénéfice de cela, ils envoient aussi les effets aussi de cela. Ça pourquoi voir, Ils persévèrent effectivement à pouvoir implorer la grâce du Seigneur pour que nous puissions nous souvenir Dieu, effectivement, dans nos prières. Nous remercions parce qu'il nous éclaire dans la marche dans laquelle nous prions sommes avec lui et il nous soutient aussi pour que nous puissions être affermis aussi dans la foi. Réaliser que le Seigneur n'a pas changé. Il demeure vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui fait aussi notre joie et notre consolation, c'est de pouvoir savoir que le Dieu que nous servons et que nous prions est un Dieu qui est vraiment vivant. Amen. Et C'est merveilleux de pouvoir réaliser qu'il a des oreilles Amen. pour entendre et il entend. Il a les yeux pour voir et il voit. Il a une bouche pour pouvoir parler et il parle. C'est là notre consolation de pouvoir réaliser que nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Qui réellement a agi et accompli effectivement aussi sa parole. Notre cœur est basé réellement en ce qui concerne aussi notre marche avec lui dans la parole que c'est Dieu nous donne en réalité, parce que c'est une parole qui est éprouvée, une parole qui a été réellement aussi dans les scènes d'écriture comme vous pouvez le voir, et confirmée que ce que lui, il déclare, il est vraiment celui qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et nous voyons aussi que Dieu nous a accordé la grâce parce que nos yeux puissent s'ouvrir et nos cœurs aussi afin que nous entrions effectivement dans le programme, le plan de Dieu, et que nous soyons conscients de la manière dont le Seigneur conduit effectivement les choses. Et pour cela, il faut que, réellement, que nous puissions aussi être très, très attentifs, afin en fait de pouvoir réaliser davantage où est-ce que le Seigneur nous conduit, et aussi dans quelle direction nous allons, nous allons avec le Seigneur. Parce que nous pouvons aller dans une direction et le Seigneur va aussi dans cette direction. Nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous certifie et nous confirme qu'effectivement, que nous marchons avec lui, parce qu'il a dit que le brebis entend nos voix Amen. Et lorsqu'il les appelle, effectivement, ces le les le fil. Parmi nous avons eu à pouvoir répondre à la question de notre frère. C'est bien. Et, et alors, sur cette question, il y en avait deux questions. J'ai répondu à une question et je pense que ce soir, si le Seigneur le permet, je vais encore répondre aussi à la deuxième question. Et ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'est quand même extraordinaire parce que nous ne prêtons pas beaucoup attention. Nous l'avons lu, je pense, c'était mardi. Le livre d'Apocalypse c'est un livre qui est vraiment particulier. Amen. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, il s'agit effectivement de l'épouse de Christ dont il est question, nous devons savoir que le Seigneur, notre Dieu, nous a ouvert réellement les yeux et les cœurs pour que nous puissions comprendre les choses qui nous ont été données. Si ces choses nous ont été données à nous et que nous sommes partis de ces choses, alors la compréhension doit nous être donnés aussi pour que nous puissions arriver à pouvoir nous sentir bien dans les choses qui nous sont donc données. Et comme on le voit aussi dans les saintes Écritures aucun homme ne peut vous donner la révélation. Mm -hmm. La révélation est toujours du Seigneur. Amen. Amen. Et quand le Seigneur parle effectivement, et ceux qui sont réellement attentifs, il y a quelque chose qui se passe. C'est À ce moment-là, que l'esprit s'ouvre et que le Seigneur maintenant aussi éclaire à ce moment-là. Et si nous sommes distraits et que nous nous regardons toujours naturel, nous ne pourrons jamais comprendre effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir nous dire et ce qu'il fait. C'est comme j'ai est toujours revenu à cela, à la foule, quand il parlait effectivement du sonneur qui est sorti pour pouvoir céder. Beaucoup étaient là, ils ont vraiment entendu et puis après ils sont donc partis. Ils n'étaient pas tellement très et il dit à ses disciples, à vous. C'est vrai, nous avons souvent entendu cela. Mais comme je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter, ne prenez jamais les choses de Dieu comme étant des habitudes et que bon, c'est la parole, on est habitué, puis on peut se faire cela. Et sinon, il faut que nous soyons toujours conscients d'une chose, c'est qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce que cela s'adresse vraiment à moi, ou je le lis pour quelqu'un d'autre Parce que, il a dit, à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Pas à eux. Maintenant, dans quelle catégorie faut vous trouver Dans les catégories de ceux auxquels il a été donné de connaître les mystères du le royaume des cieux, ou bien dans les catégories de ceux qui n'ont pas été donnés à cela de connaître. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut donc arriver à pouvoir comprendre parce que la Bible dit que la profondeur appelle toujours la profondeur. S'il si y a une profondeur qui n'a pas une profondeur, aussi pour y répondre. Donc chacun de ceux qui sont réellement prédestinés aux choses de Dieu, évidemment au plus profond du cœur, c'est toujours le désir de pouvoir connaître les choses de Dieu. Et on se sent transporté dans ces choses-là. On n'est pas impassible en fait en rapport avec les choses. Parce que nous sommes concernés, parce que nous avons eu la grâce de pouvoir apprendre effectivement où ce que nous sommes et la destination effectivement de autre, de... voilà. des autres choses. Effectivement, que Dieu a eu à pouvoir nous donner, effectivement, dans sa parole. Donc, c'est nécessaire que nous puissions soyons conscients de même, effectivement. J'étais touché de ce que euh, mon frère, euh, euh, je pense ici, euh, il s'appelle euh, Marcel, euh, donc, ici, euh, qui, euh, qui m'a donné son témoignage. il était plutôt il était souriant parce que je crois que c'était mardi, euh, mardi bah, ils étaient ici mais ils ont c'était parti pour aider notre soeur Édith et voilà donc il est revenu après que la réunion soit terminée et puis bon, il est rentré chez lui et hier je le vois, je lui demande ça va mon frère me dit, oui ça va bien je lui dis, dis mais euh, j'étais pas vu il dit mais où, oh, j'étais pas là mais j'ai vraiment tout tout reçu en train de lui dit mais comment ça se fait il dit mais où, oh. quand je suis rentré à la maison, les enfants, donc ces enfants il prenait note effectivement de tout. Il dit alors on m'a laissé tous les chapitres versés, qui m'ont dit, et donc tous les enfants, et à la maison se retrouvant, et quand papa n'était pas là, ils lui ont montré effectivement comment c'est dit. Mais je me il m'a cité les écritures, j'étais étonné. J'ai dit que Dieu le bénisse. Amen. Qui bénisse nos enfants, qui écoutent ça. Et la parole de Dieu, quelle consolation de réaliser cela effectivement. Et... et je remercie Dieu de cela. Alors, nous, nous sommes donc conscients que ces choses nous concernent, elles sont nécessaires effectivement pour notre croissance aussi spirituelle, surtout aussi notre marche avec le Seigneur, nous devons réellement avoir une marche beaucoup plus étroite, donc nous voulons connaître effectivement ce que Dieu a préparé pour nous et ce que le Seigneur attend, c'est surtout la, la volonté de Dieu que nous voulons, la volonté parfaite de Dieu que nous désirons et nous voulons savoir effectivement, Seigneur qu'est-ce que tu attends nous ne voulons pas être là on chante, c'est bien, et puis bon, on parle, on parle, on répète. Non, nous voulons, Seigneur, savoir quelle est ta parfaite volonté. Amen. Quelle est la parole que tu me donnes, tu me veux pour moi aujourd'hui. Je vais être dans ces choses, je vais apprendre. Seigneur, je ne viens pas pour apprendre des histoires, je viens parce que je vais entendre des choses qui, qui sont en rapport avec mon salut, Amen. avec mon âme. Donc, nos frères, posé, nos frères avaient posé la question, donc, en rapport avec le chapitre 12 l'Apocalypse, effectivement, que j'ai répondu, donc, les mardi. et aujourd'hui donc, il y avait une deuxième partie ici dans sa question que je disais quand la numéro bon. il dit, parce que nous avons parlé effectivement de la femme comme nous avons eu à pouvoir le voir, et le fils mal aussi, et puis il dit quel est alors le symbole de la femme qui est, et se trouve donc dans le désert. Vous vous souvenez encore de la, de la question Amen. Vous vous souvenez encore Amen. Oh, bon. Alors on a la même femme, effectivement, puisqu'il ne comprenait pas tellement très bien. Alors, quel est donc effectivement donc, euh, le symbole de la femme qui se trouve donc dans le désert Je me souviens que mes soeurs ici, euh, les Sarah, m'a posé aussi la même question, avec autant de zèle, parce qu'elle était tellement heureuse de la. Ce qu'elle avait entendu mardi, alors ça brûlait dans son âme. Et puis il m'a posé la question de savoir que j'avais la question ici, de, de mon frère, effectivement. Et comme elle le voyait, aussi. alors, il dit, quel est donc le symbole de la femme dont il est question, donc, il est parlé, donc, il a été donc, se trouvant donc dans les déserts. C'est qui, alors, effectivement, c'était femme Parce que bon, là on a vu cela, effectivement, ici. Alors, c'était femme en question, c'est qui nous prenons donc dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, que nous avons eu à pouvoir lire la et... fois passée. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons verset 3 même je peux lire partir du verset aussi pour que nous puissions voir aussi dit Un grand signe parut dans le ciel, une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était donc enceinte et criée, étant au travail et dans le douleur de l'enfoncement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur sept têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque elle aurait donc enfanté. Vous vous souvenez encore Amen. Verset 5. Elle enfanta donc un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, cela sa question. Et la femme s'enfuit donc dans les déserts où il avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alors, il se pose la question, toujours, de pouvoir savoir, mais si c'était dans l'épouse, dans la pensée, qu'il avait effectivement en réalité, comme il ne le voyait pas. Très bien, puis bon, dit, bon, alors, si c'est l'épouse, mais qu'en est-il avec effectivement, comment ça se fait que cette même femme, effectivement, se trouve effectivement aussi Là, dans le désert, qu'en est il effectivement et qu'est-ce qu'il a? Alors, de cela que je reviens encore à pouvoir dire que c'est vraiment important de pouvoir implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous introduise dans son programme. Et étant introduit dans son programme, Dieu nous donne la révélation. Nous, nous ne pouvons pas marcher comme toutes les autres églises ou tous les autres, on va aller prier. Non, on a prié, frère, dans les églises où nous étions. Maintenant, Dieu nous a fait sortir de là pour qu'il y ait quelque chose de différent. Nous prions, mais en fait, nous avons une marche avec Dieu. Je vais être sûr que j'ai pris, certainement parce que dans toutes les églises, on prie. Mais ma façon de prier à moi devient différente. Amen. Parce que la position dans laquelle je me trouve avec Dieu, c'est tout à fait différent. Amen. Il a dit à la femme au puits Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mm » -hmm. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Alors, il y a une très très grande différence. L'adoration à son bras donc Amen. Je viens pour adorer celui que je connais. Amen. Et quand je viens, effectivement, il y a un but pour lequel je viens. Amen. Donc, ce n'est plus comme à l'époque, qu'on voit dans les on va faire un nombre pour qu'on voit qu'on est nombreux. Non, ce n'est pas ça. Amen. Je vais là parce que j'ai appris une chose que le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, Amen. je ne cherche pas des rassemblements pour rassemblements. Je cherche un endroit où je trouve effectivement ceux qui ont la même nature que moi. Alléluia. Amen. Amen. il faut que. Je, il mon frère et ma soeur, il faut se faire violence. Amen. Pas rester indolent comme ça, que oui, non, non, non. non. C'est terminé ce stade-là de pouvoir, on fait, on fait. Non. Nous voulons avoir non, un instant un stade où, Seigneur, tu me conduis à pouvoir faire cesser. Là, je suis maintenant. Euh, je me trouve effectivement dans le choses si du Dieu, effectivement, où je marche avec assurance. Donc, les choses qui concernent Dieu font partie, effectivement, de moi. Donc, je me sens, effectivement, impliqué dans ce choix. Donc, alors, voilà, maintenant que nous avons vu le tableau de cette femme qui était là, c'est par exemple effectivement, et la femme en question, comme nous l'avons vu aussi, effectivement, qui était dans le travail, de l'enfantement, et puis elle a enfanté, et puis, évidemment, son fils a été donc enlevé. Et nous avons vu que le fils était, effectivement, l'enlèvement, n'est-ce pas, et l'épouse. Alors, mais... <rire> Elle-même, effectivement, quand on l'a présentée, on a vu comment elle était. Donc, euh, l'épouse, effectivement, pour les deux étoiles, ainsi de suite. Alors là, la question de mon frère dit, alors mais si cela est épouse, alors, Dis-moi frère maintenant, mais qu'en est-il cette femme parce que c'est la même femme mm -hmm, oui. Bien sûr, elle n'a pas trop. Il dit, mais, mais c'est la même femme. D'un côté, tu nous dis que c'est l'épouse qui s'envoie, parce que l'épouse, effectivement, puis l'épouse s'envoie. Vous avez compris quand même. Mm -hmm. <rire> Et puis maintenant, cette belle femme, effectivement, là, elle, elle est sur la terre encore, la mer, effectivement. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu. C'est là qu'on voit réellement combien la parole de Dieu est tellement si profonde. Et que Dieu est tellement si profond, comme le Seigneur, il est tellement sa profondeur, effectivement. Et il est glorieux, frère. Et il a raison de dire que je te loue de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents. L'homme intellectuel, il va rentrer dedans, il ne va pas savoir nager. Amen. Ah oui, monsieur. Amen. Il va bâtir à gauche et à droite, effectivement. Amen. Il va voir ce qu'il ne faut pas voir et ce qu'il ne faut pas dire. Amen. Parce qu'il ne voit pas tellement très bien. Amen. Mais quand Dieu t'a appris à pouvoir réellement bien plonger, Amen. alors tu vas dans la profondeur. Amen. Et tu vois bien. Amen. Et ça, c'est merveilleux, frère. Amen. Dieu nous apprend Amen. la grâce, effectivement. Alors, regardez bien. Nous prenons donc, ça de nous, effectivement. Nous remarquons qu'effectivement, que Dieu, notre Seigneur, si vous vous souvenez dans les scènes Écritures, pour que vous puissiez le voir, Lorsque euh, euh, Pierre a parlé effectivement, et puis euh, c'est Jacques qui a pris la parole, il a dit effectivement que si moi racontais comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du bien d'elles un peuple qui portait son nom. Vous vous souvenez, non Et pourtant, quand vous entendez, quand Simon a parlé, vous n'avez pas entendu ça. Amen. Vous vous souvenez, non donc? donc Simon a, a parlé, effectivement, de la parole de Dieu, effectivement. Et c'est Jacques qui en écoutant Simon. C'est merveilleux. Hein? Amen. Amen. Amen. En écoutant Simon, il dit, mais nous allons le lire avec vous, hein? Dans Acte chapitre 15, je pense que c'est ça. Acte 15. Acte chapitre 15, acte 15. Verset 7 dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se levant et leur dit, hommes frères, vous savez que bien longtemps Dieu a fait un choix parmi nous, parmi vous, afin que par la bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur, les a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme un nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux et en purifier leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Amen. Amen. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta par la grâce et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de païens. La C13.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 Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David et j'en réparerai les ruines et je la redresserai Amen. Amen. Nous disons toujours que c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu Jacob. Ce n'est pas le Dieu des, des nations. Non, non c'est le Dieu d'Israël. Et c'est ce Dieu d'Israël qui est né Israélien, à qui appartient l'adoption, les patriarches. Et ainsi, ainsi de... Vous vous souvenez ça? Donc, donc, toutes les alliances, et ainsi de suite. Donc, c'est dieu là maintenant, est aussi devenu notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-il devenu notre Dieu? Parce que ce vers qui il était destiné. Parce qu'il est venu chez les siens. Alléluia! Mais les siens l'ont point reçu. Amen. Parce que nous n'avons pas connu des prophètes. Élie était pour Israël, Amen. Jérémie pour Israël, Amen. Esaïe pour Israël. Amen. Donc tout, Marassi, tout, tout, tout, pour Israël. Amen. Ils avaient Dieu avec eux. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais Dieu s'est tourné maintenant vers nous. C'est pourquoi, comme Simon a dit, il a raconté, et Jacques l'a raconté effectivement que. Là, dit, il a jeté un cap à la nation pour je un peuple qui porte un son. Vous avez remarqué effectivement, il dit, mais après cela, je relèverai sa chute. Amen. Vous avez entendu Amen. Donc, il y a un lien entre nous et Israël. Amen. Donc, Dieu travaille avec nous, mais lorsqu'il termine avec nous, et eh bien, il doit se tourner vers Israël. Amen. Amen. Et la femme dont il est question ici, Amen. eh bien, c'est bien Israël. Amen. Pourquoi Parce que l'épouse est en Amen. partie. Amen. Dieu se tourne vers Israël. Amen. Amen. Alléluia. Voici donc la preuve de la Sainte Écriture. Nous prenons le chapitre 12. Vous regardez très bien. Là, l'Écriture nous le montre. Oh oui, il est glorieux. Il est merveilleux dans leur remercie pour cela. Et chapitre 2, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et, après, chapitre 2, alors voilà, verset 6 il dit après que l'enfant fut donc euh, apporté vers, vers le ciel, effectivement, vers, donc enlevé euh, vers le ciel, il dit la femme, euh, femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous suivez Amen. Afin d'y être nourrie pendant nuit. 260 jours Amen. Alléluia Amen. Alors regardez très bien au chapitre 11 L'Apocalypse effectivement Le verset 1 il nous dit En me donnant un roseau Semblable à une verge en disant Lève-toi et mesure le temple de Dieu L'autel et ceux qui Adorent effectivement Mais les parvis extérieur du temple Laisse-les de côté et ne mesure pas car elle a été donnée aux nations Elles fouleront et elles fouleront au pied de la vie de Sainte pendant 42 mois. Verset 3 dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant combien Pendant 1260 jours. » 1260 jours. Divisé par 30, ça fait 42, n'est-ce pas 42 divisé par 12, ça fait 3 ans et demi. Vous entendez Amen. Donc, 1240 jours, comme mon frère dit, c'est 3 ans et demi exactement. Et ces 3 ans et demi, il elle sera nourrie pendant 1200... C'était qui, non Très bien. Et la femme, effectivement, sur le désert, où elle avait été dépourvée, elle a fait d'être nourrie pendant 1260 jours. Quand il s'agit des jours ainsi, effectivement, 42, ça n'a pas, ça n'a rien à voir avec l'église, l'Église de la nation, non. C'est avec Israël. Amen. Donc pendant trois ans et demi, les deux prophètes, les deux témoins vont nourrir Israël. C'est quoi Amen. effectivement C'est que c'est conforme aux saintes Écritures Il avait été donné 70 semaines. À Israël, est pas? il reste quoi? Il reste une semaine, Par les 69 semaines. La parole de Dieu est tellement Amen. parfaite. Amen. Et alors, elle est très bien. Donc, à la 79e semaine, un roi a été rétrancé Donc, ils l'ont rejeté. Hmm. et Il est venu tourner vers nous. Donc, le temps pour Israël s'est arrêté. Hmm. Quand est-ce que la dernière semaine va commencer? Mais c'est quand vous et moi nous serons partis. Amen. Donc quand l'épouse s'en va, mmh. alors maintenant la dernière semaine commence. Amen. Ça commence avec quoi mon frère et ma soeur Ça commence avec l'envoi de deux témoins. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant, pendant cet effectivement Pendant trois ans et demi, ils vont prophétiser. Amen. Ils vont prêcher. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher La même parole qu vous en okay. que vous entendez. Débond que Jésus-Christ est le même. Yeah, aujourd'hui, et c'est la femme. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et cela maintenant. Vous savez, nous avons besoin de donner du temps à Dieu. Pour que nos cœurs, ce n'est pas que nos cœurs doivent être nourris et surtout être positionnés dans les choses de Dieu. Et Je voudrais que vous puissiez remarquer, frère, je sais combien Dieu est vraiment apprécié parce que en euh, rapport avec la dernière semaine de Daniel, les gens ont parlé de trois années de Parce que les gens n'ont pas pu comprendre effectivement que Dieu avait déterminé un plan, mais qui doit être respecté dans les détails, effectivement. Et laisser l'espace-temps. Il faut en fait que la dernière semaine soit la dernière semaine, pas la moitié, effectivement. Parce que dans la semaine en question, effectivement, il y a une période qui concerne le temps où il sera nourri. Et l'autre temps, c'est quoi effectivement. Regardez. D'abord, regardez bien pour que vous puissiez voir comment les événements se mettent en place. Chapitre 12. Il dit ici, verset 7. Il dit, et il y eut guerre dans le ciel, les et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous suivez Amen. Et, il croit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Donc nous comprenons, mon frère et ma soeur, que quand l'épouse s'en va, elle monte effectivement dans son lieu là-bas, mais Satan n'a plus de place. Amen. Il faut qu'il descende effectivement sur Amen. la terre. Oh mon frère et ma soeur, c'est pourquoi les gens doivent prêter attention. Vous qui écoutez la parole de Dieu, soeur, vous qui écoutez la parole de Dieu, frère, vous devez vraiment prêter attention. Il ne s'agit pas d'un jeu de venir, bon, je viens quand je veux, je ne me sens pas bien, je ne viens pas. C'est bien, il n'y a pas de problème. Satan, on comprend, mais vous, vous vous comprenez très bien. Mais un jour viendra. Un jour viendra vous le regretterez frère. Regardez, regardez ceci. Qu'est-ce qui se passe Quand l'épouse s'en va, Satan doit descendre. Et regardez bien quand il descend, qu'est-ce qui se passe Regardez très bien. Vous Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, regardez très bien d'abord, comment on dit de lui, l'accusateur de nos frères. Vraiment. Donc, vous avez entendu, effectivement, un rapport avec les synagogues des Amen. Amen. Donc, si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu as toujours cet esprit, tu mm. es toujours, effectivement, accusé, par le boulot, c'est si, effectivement, tu dois savoir comme le tué, mais tu as pour père le diable. Amen. Parce que c'est sa nature. Mm. Parce qu'un fils de Dieu, même s'il si est malmené à gauche et à droite, il a toujours la paix avec tout le monde. Amen. Vous n'avez pas trouvé dans sa bouche qu'il accuse ou non. Lui, il n'accuse personne. Amen. Mais ce sont les autres qui l'accusent, effectivement. C'était la même chose avec le Seigneur. Amen. Et il est très bien aussi. <rire> Vous, se voyez, vous vous souvenez, vous vous souvenez avec la femme, surprise, en flagrant, délit d'adultère. Vous Amen. vous souvenez Ce qui étaient venus. Voyez-vous, il faut toujours savoir quelle est la disposition de notre cœur. Et quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Effectivement, vous voyez, enfin, ils, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire. Et puis, chacun d'eux est parti. Les seigneurs s'est tourné à la femme. Ils se dit, mais où sont ceux Ils t'accusaient N'est-ce pas vrai Amen. Où sont ceux Ils t'accusaient et puis il a tourné, il dit Moi, moi, non plus, je t'accuse pas, moi. Vous comprenez Donc nous devons avoir une attitude mmh. en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout dans un temps dans lequel, tel que nous sommes aujourd'hui dans ces temps. Parce que nous sommes, nous sommes dans un âge tout à fait particulier, frère. Et puis, tu as eu la grâce de connaître le Seigneur et ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Donc, on doit avoir des dispositions qui sont des bonnes dispositions à l'endroit de tout le monde, Amen. même à l'endroit de ceux qui parlent du mal de nous. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Mon problème à moi, c'est que je ne me, sois, je me retrouve pas aussi dans le même camp que eux. Vraiment. Donc, il a été précipité. Qui c'est L'accusateur de nos frères. Écoutez la suite. Il dit ceci verset 11. Il dit Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.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 Regardez une chose qui est très importante ici. Ce qu'on nous fait savoir que malheur, vous voyez bien, c'est qui clé animé. Malheur, il dit, mais, malheur à la terre et à la mer, car le diable est vers vous animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc effectivement, quand on dit malheur, c'est que les choses seront terribles, effectivement. Mais quand est-ce qu'il est précipité Quand toutes les églises sont parties, Non, oh, monsieur, quand seulement l'épouse est partie. Amen. donc tu es assis ici il faut être sûr et certain mon frère Amen. que tu fais partie de l'épouse parce que tout ce qui est en dehors que vous voyez à ça, ça va passer par des moments tellement difficiles si toi aussi tu ne prêtes pas attention tu seras du nombre de ceux qui disent, oui, nous croyons au Seigneur, nous croyons au Seigneur, effectivement, nous avons reçu le Seigneur, pas de problème. Mais ce qui va arriver, ils vont faire partie de cela aussi. Parce qu'ici, seul, seulement l'épouse est épargnée, il est parti. Avant que le diable ne puisse arriver à pouvoir descendre. Parce qu'il dit, mais. Il descend, mais avec animé d'une colère terrible, mon frère. C'est pourquoi tu toujours dit, mais ne prenez pas votre temps en disant, nous avons le message, nous avons le message. Non, je dois être sûr et certain que je suis dans la place que Dieu a voulu que je sois. Amen. Et est que le signe et le réponse, je l'ai. Amen. Amen. Autrement, tout ce qui, Quand le Seigneur va venir, effectivement, il va vous demander, dites-moi si vous avez vu un message du temps du soir. Non. Il ne vous posera jamais cette question. Non, messieurs. Non, messieurs. Ah, non, messieurs. c'est pas ça que vous pouvez. Donc, vous devez savoir, effectivement, ce qui importe, est important, ce qui importe aux yeux de Dieu aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi. Il faut être sûr et certain que dans ces lieux-là, j'y suis. Ah, Parce oui. que ce sera des moments tellement terribles, mon frère et ma soeur. De choses qui vont se passer, soeur, mon frère. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais dans le... vous savez que. Les, les juifs n'étaient pas rendus compte, effectivement, qu'ils pouvaient arriver seulement à, à manger leurs propres enfants. C'était même pas passé par la terre. Mais ils sont arrivés. Nous continuons à regarder. Il dit, le verset 13, il dit Quand les dragons virent qu'il avait, qu avait été précipité sur la terre, il poursuit donc la femme qui avait été enfantée, donc le fils, pour se tenir encore, et les deux ailes, vous voyez bien, du grand aile furent données à la femme. Enfin, qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire quelque chose, non Amen. Un temps de temps et la moitié d'un temps, ça veut dire que trois ans et demi. Donc, Dieu confirme effectivement que c'est un rapport avec Israël. Amen. Vous entendez cela Donc, elle sera nourrie pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc, pendant trois ans et demi. C'est sûr et certain que les deux témoins vont prêcher la parole de Dieu en Israël. Oui, monsieur. Regardez très bien ce qui va se passer. Ils vont prêcher la parole de trompe pendant, pendant trois années. Et qu'est-ce qui va se passer Regardez très bien ce qu'il va se disent, Et il dit ceci. Et merci, je effectivement vers le verset 17. Il dit Et les dragons furent contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Est-ce mmh. que vous avez entendu mmh. Donc le dragon, il s'en va faire la guerre, effectivement, au reste et la postérité de la femme. Mmh. Et puis, clairement, quand il dit effectivement ici, il dit ceci, il dit. Le... Et à, donc, à ceux qui gardent effectivement les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui se passe effectivement Eh bien, Pendant trois ans et demi, la parole de Dieu va être prêchée effectivement par le Dieu prophète. Et qu'est-ce qui va se passer effectivement Et c'est pendant cette période effectivement que tous ceux qui ont été connus de Dieu en Israël, parce que Dieu était avec Israël comme une nation, vous savez non Amen. Mais en Israël effectivement, il y a des cellules de Dieu. Amen. Il s'agit de 144 000. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous connaissez, non Amen. Donc, ceux-là, ils vont entendre la parole de Dieu prêchée par les deux, que, effectivement, ils vont venir. Donc, effectivement, les chacun qui lui effectivement, la l'appelle. Donc, ils vont venir, effectivement, se donner, effectivement, ils croiront de tout leur cœur. Et c'est de cela dont l'Écriture parle ici, effectivement. Je pense au chapitre 14, quelque chose comme cela. Hein? Verset euh, chapitre 14, verset 1. Je pense que c'est cela. Il est ça. Et ici. Je regardais, voici l'agneau qui s'était né sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros sauts, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, des joueurs de leur Il Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les veillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'étaient pas trouvés de l'enchauche, car ils sont... Amen. Amen. Amen. Alors, regardez très bien, quand on parle effectivement des femmes, ce sont des églises. Amen. Et les qui, Amen. Pas été, en fait, ils ont été rachetés, effectivement, tout simplement à partir à la parole du Seigneur. Ils ont cru comme vous, vous avez cru. Mais Amen. ils ne font pas partie de l'épouse. Mais ce sont, en fait, des élus, effectivement, qui sont les secteurs de Dieu, effectivement, donc, des élus, effectivement, donc, de, de l'Israël. Et ceux-là, effectivement, pendant cette période-là, ils vont recevoir la parole de Dieu. Ils vont croire, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer Quand ils vont réaliser qu'effectivement, que l'Israël a eu à pouvoir faire une alliance avec qui Avec celui qui est le dévastateur, non mm -hmm. Donc parce que quand on parle des dragons, c'est toujours Rome, messieurs. Mm -hmm. Vous vous souvenez, non mm -hmm. Chapitre de, Vous connaissez cela, non, Donc, mm -hmm. alors, effectivement, qu'ils ont réunis. En fait, là, leurs yeux, c'est comme vous et moi. Mm -hmm. Quand ils ont des révélations, effectivement, quand on a entendu la parole de Dieu, les yeux sont vert, non mm -hmm. On a dit, mais ce n'est pas possible. Non. là, c'est l'antichrist. On ne savait pas que c'est l'antichrist. Mm -hmm. Mais après, on a compris, effectivement, la même chose va se passer aussi avec eux aussi. Et c'est comme cela qu'ils vont donc effectivement quitter ce jour-là, briser maintenant l'alliance qu'ils ont eu à pouvoir traiter avec lui. Et c'est ainsi qu'il y aura quoi eh ben, Il y aura effectivement à ce moment-là des persécutions. Parce qu'au milieu de la semaine, les dévastateurs commettront des actes effectivement abominables. Ce ne sera pas avec vous parce que vous serez déjà partis. mais ce sera effectivement avec... En fait, c'est à ce moment-là maintenant que la grande tribulation va commencer. Mmh. Et pendant cette période, effectivement, mon frère et à ma soeur, le 144 000 vont mourir comme des martyrs. Mmh. Ça, ça Vous savez. Donc, c'est cela qui est écrit ici au chapitre 12, en disant, verset Et les dragons furent contre la femme et ils s'en allaient faire la guerre au rêve sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Vous entendez cela Parce que dans le chapitre 13 ici, hein, il nous écrit, il nous a dit ici, vous allez très bien, mm -hmm. chapitre 13 l'Apocalypse. le verset 7, dit, et lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de le vaincre, et lui fit donner autorité sur tout le peuple, tout le monde, effectivement, ainsi de suite. Et vous vous souvenez, effectivement, que dans les saintes d'Écriture, il très bien, chapitre 13, je vais vous montrer quelque chose, je vous dis, verset 5. il dit, et il lui fut donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes. Vous vous souvenez encore de la courbe Amen. Amen. Amen Nous avons parlé ici, non Amen, Amen vous voyez encore Amen. ok il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fit donner, écoutez bien, le pouvoir d'agir pendant combien au chapitre 11, pendant combien donc c'est 1260 jours aussi, vous vous souvenez non oui. toujours 3 ans et demi donc ça veut dire que quand on parle ici au verset, on va dire au dit, il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre c'est en fait un rapport avec Israël pendant 42 mois, donc les 144 000 vont mourir effectivement comme des martyrs. Mais l'épouse est dans le ciel. Donc là, nous voyons effectivement comment Dieu a reparti effectivement les événements dans le temps pour que nous nous comprenions qu'effectivement ce que n'est pas historique, mais c'est quelque chose de réel qui va réellement se passer effectivement pour que l'épouse puissent réellement être attentifs, ceux qui font partir de l'épouse, effectivement, il faut qu'ils soient attentifs effectivement à ce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur dit effectivement, Enfin, qu'ils soient sûrs et certains que nous sommes, frères et sœurs, le temps des jouer est terminé, le temps de voir se dit, je suis croyant est terminé. Il faut qu'on soit véritablement le vrai problème. Parce que regardez très bien, frères et sœurs, dans le chapitre 25 de Matthieu, je vais m'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement Ce qu'il y a eu les cinq sages les cinq vierges de folle. Donc, ils étaient des vierges, effectivement. Vous avez aussi un homme, effectivement. Donc ils croyaient en même Dieu, frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le vierges et sage sont entrés. Le vierges et sont essayé dehors. Où il y a quoi De pleurs et de grâcements dedans. Et ils vont passer par la grande tribulation. Malgré qu'ils connaissent que Jésus est Dieu, monsieur. Oui, monsieur, oui, madame. C'est bien les pourquoi c'est bien de connaître beaucoup de choses et de dire ah moi je connais mais l'important c'est qu'il faut que je sois que je suis dans l'endroit parce que Amen. si vous lisez la suite, nous n'avons pas le temps ce soir bon c'est pas, dans la semaine c'est pas la période qui vaut. donc si vous regardez la suite, comment effectivement le fléau vient et tombe effectivement mon frère, ma soeur, il ne faut pas vouloir rester sur la terre mmh. parce que c'est que la guerre de 45 ça ne suit à rien c'est rien du tout, monsieur, par rapport à ce qui va arriver. Parce que les gens vont dire, nous voulons mourir, mais la mort s'éloigne, monsieur. Parce qu'il faut souffrir. Aujourd'hui, on vous parle de l'évangile, oh, j'ai pas le temps de travail, j'ai pas le temps, j'ai pas fait ceci. Mais ces jours-là, ces jours-là, tu vas arrêter les temps que tu étais assis ici, où tu venais. Oh là, là je n'ai pas encore le temps, oh, je suis encore jeune, il n'y a pas de problème mais le temps va venir, Dieu que la mort vienne. Mais la mort ne va pas venir. D'abord, tu dois souffrir. Ça sera des moments terribles, mon frère. C'est pour voir quand vous avez l'occasion. Ne vous traitez pas avec beaucoup de... Oh, tu sais, moi, je... Non, il faut que vous vous traitez durement. Dit Seigneur, je veux être sûr. Amen. Ma vie sur la terre ne doit être que toi. Amen. trop je trouve jouer la comédie. Amen. On est dans l'église. Mais maintenant, Seigneur, je vais être sûr et certain que je suis à toi. Amen. Et que ces choses ici que j'entends, je suis dedans. Amen. Parce que ça me concerne moi. Amen. Où j'en suis. Parce que le programme est là, Seigneur. Mm -hmm. C'est établi, effectivement. Je dois être sûr et certain que là dans ces choses, à quoi ça ne De pouvoir prêcher et de montrer tout ça, effectivement, est à la fin. Ben J'aime l'apôtre Paul. Amen. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup cet homme. Malgré les révélations qu'il pouvait avoir, disaient, encore, qu il disait, j'ai très durment mon corps. Amen. Enfin qu'il soit sujeté à la parole de Dieu. C'est un temps où chacun de nous doit être conscient, effectivement, que, pour faire soeur, si un temps où on devait vraiment aimer Dieu, lui donner davantage, effectivement, notre temps, ce que nous sommes davantage, c'est bien cet homme. Amen. Il faut arrêter de pouvoir jouer la comédie des Saintes, jouer la comédie des prédicats. Du peuple. Non, cette comédie, ça ne sert à rien. Je vais être vrai. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Mais non, je vais être en rapport avec Dieu. Je veux savoir, Seigneur, où j'en suis. Pourquoi, frères et sœurs Parce que nous sommes dans une période merveilleuse. C'est quoi Les temps de la grâce. Où chacun de vous, toi mon frère, toi ma soeur, tu peux te mettre à genoux et prier Dieu, Dieu t'entend et te répond. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il chez Amen. Il dit, mais les méchants abandonnent sa foi. Il doit inéviter ses pensées. Il retourne à l'éternel. Pourquoi Parce que c'est le temps favorable. Amen. Le temps où toi et moi, nous avons la possibilité de voir entendre la parole de Dieu et prendre une décision. Seigneur, maintenant je viens à toi. Mm. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais savoir quoi Être sincère avec Dieu. Mm. Vous savez, et, et, et je vous l'ai dit quand même, je ne posais peut-être pas vous le dire, mais il y a la, la jeune sœur de moi, hein, hein, hein, au Que Dieu bénisse cette soeur. Parce que le Seigneur travaille vraiment dans cette soeur. C'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu peut se saisir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle reconnaît, elle me dit mais, Frère, j'étais moi dans. Là, j'allais dans les églises, on s'essayait. Moi, j'écoutais même. J'écoutais, j'étais là, mais présent, mais en fait, j'étais pas là. Là, ben, je mettais mes mini jeu je pouvais chanter, effectivement. j'ai dans les églises, je venir. Il dit mais ce que Dieu a fait pour moi. Allez, allez, allez. Et même même même à l'école mes collègues disent mais c'est pas possible. Et tu as changé c'est pas possible. Mmh, allez, et dit mais quand moi je prenais quelqu'un pour pouvoir parler de lui. Mmh. Mais mon Dieu. Ah, je savais je le regarde je le dis papa papa papa papa me dit avec ma langue je savais bien comment laisser vivre quelqu'un. Et les gens aimaient lui venir chez moi pour dire mais on veut entendre un peu parler de cette personne là et puis ils y aller. Mais Dieu a accordé la grâce. Que ma bouche soit nettoyée. Amen. Il s'est dit, il dit, mais c'est un changement extraordinaire. Et alors, il m'a dit, mais, il m mais, frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, j'ai été en train de pouvoir prier. Et voilà que le Seigneur, ce qui est la fois passée, le Seigneur a dit, mais, voilà que le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Et là, d'une manière assez claire et précise, j'écoutais, alors, elle m'a expliqué, elle m'a expliqué, il dit, mais c'est quand même fort, frère. Elle dit, voilà, elle m'explique, elle dit, voilà que, elle m'a montré, donc dit, j'étais dans cette étape ici, j'ai je, je, je, je regardé, j'ai ri parce que ça va peut-être vous sembler bizarre, et scandalisé. j'ai dit, mais c'est pas un problème. Alors, elle m'a dit, elle m'explique l'étape, elle dit, mais voilà comment j'ai puis d'une manière assez claire, comment le Seigneur m'a montré, d'abord ça, et puis ça, et puis ça. Alors, frère, ce que le Seigneur m'a montré, et c'était d'une manière assez claire et précise, vous savez, comme je dis toujours, effectivement, que pour que vous soyez attaché à cet endroit, et que vous veniez, que vous croyez, il faut que Dieu fait quelque chose pour vous. Amen. Autrement, vous partirez. Vous partirez. Vous ferez tous les efforts, mais je vous partirez. Parce que c'est pas facile de rester en cet endroit. Il faut la grâce de Dieu. Si Dieu vous a visité et vous a fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait voir quelque chose, effectivement, alors vous restez. Alors il dit. C'est là que j'ai vu effectivement qu'il a essayé de m'a montré en fait que l'esprit qui est sur toi, c'est exactement le même esprit qui était sur le frère Bradham. Toi et frère c'est exactement le même esprit. Je le regarde. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, Dieu t'a beaucoup aimé. Et pourtant, les gens pensent et disent que oui, il est conduit. Non, non, non. Il dit, mais j'ai vu comment Dieu a montré clairement, effectivement, là, là, avec des paroles, avec des mots, d'une manière précise, me montrant, C'était moi qui ai dit, mais dans l'esprit qui était sous William Branham, c'est le même esprit qui est sur lui. Amen. Donc quand quelqu'un Dieu les montre comme ça, vous voyez la foi qu'il a Amen. Dieu conduit, effectivement, pour que le cœur puisse arriver à pouvoir... Aimer. Et c'est vrai, frères et sœurs. Je pense que chacun de vous, si vous êtes conscient, les frères qui sont ici, les témoignages, vous l'avez entendu. entendu. Mais Dieu se révèle effectivement à ceux qui viennent aussi, pour qu'ils aient Amen. confiance dans la parole du Dieu qui qu'ils entendent, que eux aussi puissent aussi s'accrocher. Donc c'est pour que nous, nous soyons aussi encouragés. Amen. Que nous comprenions qu'effectivement, que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Et non seulement à l'œuvre, mais il est aussi à la porte. Oui. Et qu'il nous parle effectivement pour que nous puissions réellement être prêts, afin que nous puissions partir lorsque le temps arrivera aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.